Salut c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. La sous-location, est-ce que c'est la nouvelle arme fatale pour les investisseurs immobiliers On va répondre à cette question dans cette vidéo. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça va motiver à te livrer sur plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien tout de suite à t'abonner dans la partie commentaire, dans la partie description. Tu vas découvrir un petit bouton, s'abonner, tu cliques, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te fais des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle justement de sous-location professionnelle immobilière, on parle aussi de comment créer un business autour de la conciergerie automatisée et puis on parle aussi d'investissement locatif et de location courte durée avant de commencer je vais t'inviter et eh bien à me rejoindre dans les prochains jours à ma prochaine webconférence que je vais tenir en live totalement gratuit tu découvriras un petit lien d'inscription et tu nous rejoindras lors de ce prochain webinaire donc aujourd'hui et eh bien je veux parler de sous location est ce que c'est pas finalement la nouvelle arme ultime des investisseurs immobiliers alors pourquoi je te dis tout ça puisque bah, comme tu le sais si tu suis cette chaîne youtube tu le sais très bien la sous location c'est quelque chose que je fais depuis maintenant pas mal d'années j'avais commencé donc à l'étranger à l'époque, hein, donc euh, en Asie. J'avais démarré la sous-location il y a de ça maintenant euh, 7 ans, euh, au moment où, donc, où je tourne cette vidéo. Donc on est en ce moment en 2021, on est en juin 2021 pour être très précis. Donc on vient de sortir d'une période de confinement. Et du coup, moi, je, ce, que je, ce que je peux constater actuellement, c'est que beaucoup, beaucoup de youtubeurs et beaucoup, euh, comment dirais-je, de formateurs en immobilier qui sont plutôt orientés sur tout ce qui est investissement locatif, aujourd'hui ne parlent que de ça, de la sous-location. Je vois énormément de publicités, de webinaires, etc., etc., donc, comme je te le disais, et pour rappel, moi la sous-location, ça fait un petit paquet d'années que je fais ça, puisque ça remonte effectivement à plus de 7 ans. J'avais démarré ça à l'étranger, et quand je suis rentré en France, et eh bien j'ai refait exactement la même chose. J'ai lancé de la sous-location, puisque je n'avais plus de possibilité d'emprunt, je ne pouvais plus emprunter de l'argent à la banque, et donc je n'avais pas d'autre solution que faire de la sous-location pour, et eh bien entre guillemets, arriver à mes fins et continuer à faire de l'investissement investis locatif. Ça reste de l'investissement immobilier, euh, donc dans ma ville. Alors pourquoi je te dis tout ça Tout simplement parce que alors déjà, petit 1, hein, comme je te le disais, beaucoup de youtubeurs en parlent énormément en ce moment, alors qu'ils n'en font absolument pas. Ils ont bien senti qu'il y avait un vent euh, d'intérêt par rapport à la sous-location. Alors pourquoi notamment ils parlent de tout ça et pourquoi la sous-location aujourd'hui a plutôt le vent en poupe, contrairement à ce qu'on aurait pu entendre notamment pour l'époque de confinement l'année passée ou pendant les années précédentes puisque beaucoup d'investisseurs disaient non, non, euh, c'est pas le bon choix, euh, c'est pas, euh, comment dirais-je, adapté euh, aux situations actuelles, etc., etc. Le fait est que la sous-location, j'en parle très largement sur cette chaîne YouTube, notamment lors de, de mes webinaires, c'est un excellent moyen justement pour eh bien, aller plus loin et plus vite. Tout simplement parce qu'un investisseur immobilier, son objectif à la base, c'est de se générer des revenus soit complémentaires, soit des revenus, bah, soit tout simplement pas à ses revenus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il souhaite passer peut-être du, du, du, du, du monde du salariat, quitter son emploi pour derrière eh bien, vivre de son immobilier. Donc oui, c'est possible. Bien évidemment que c'est possible c'est ce que vendent beaucoup de formateurs en immobilier comme quoi effectivement tu achètes un bien etc tu en fais un deuxième tu en fais un troisième etc et au bout d'un moment vu le cash flow que tu vas générer sur l'appartement et eh bien ça va enfin, sur les appartements et eh bien ça va venir gommer peut-être un revenu que tu euh, avais auparavant donc par exemple 2000 euros tu fais 400 500 euros par appartement et eh bien c'est 4 5 appartements qui vont te permettre d'atteindre cet objectif là alors c'est un peu résumé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça notamment il y a les charges sociales etc c'est beaucoup plus compliqué que ça bien évidemment mais dans l'idée c'est un peu ça sauf que ce qu'on s'aperçoit nous sommes donc en 2021 c'est qu'on a plusieurs problématiques actuelles euh, les problématiques qu'on a c'est des problématiques donc pour se faire financer euh, les banques sont de plus en plus, euh, font de plus en plus attention euh, à ce type de projet. Euh, notamment, et si tu viens voir ta banque en disant que tu veux faire de la location courte durée, crois-moi bien que ta banque va te regarder en disant Oula, euh, non, ça fait partie des secteurs à risque, puisqu'on le sait, euh, l'hébergement touristique a été classifié eh bien, comme les, les activités qui ont été les plus, euh, comment euh, qui ont le plus, qui ont été le plus euh, euh, impactées par la crise du Covid. Dans les faits, ça s'est passé différemment. Mais Je ne suis pas là pour en parler cette vidéo, mais dans les faits, ça s'est passé différemment. Euh, du coup, bah, les banques ont de plus en plus de mal à financer ce type de projet, pour être très clair. Alors, quand tu es un bon investisseur immobilier, de toute manière, tu ne pars pas sur un projet de location courte durée, tu vas plutôt partir sur un projet location en nu ou en meublé pour convaincre ta banque et pour vérifier déjà la véracité de ton, de ton projet, est-ce que c'est un projet viable ou pas. Et après, effectivement, on peut envisager de faire la location courte durée. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les banques, quand même, c'est... C'est quand même plus compliqué ou alors ils vont te demander des apports qui vont être bien plus conséquents. Autre chose qu'on peut constater en ce moment, c'est que le prix de l'immobilier a énormément augmenté. Donc ça c'est très problématique parce que ça veut dire que si là tu es investisseur immo et que tu veux absolument euh, donc bien développer ton parc immobilier pour générer toujours plus de cash flow parce que c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif d'investisseur immobilier c'est certes effectivement se constituer un patrimoine mais on le sait ça sera que dans 20 ans. Et nous ce qu'on veut si tu suis cette chaîne, on veut de l'argent tout de suite. On ne veut pas ça dans 20 ans. Donc bah forcément on cherche des projets rentables qui génèrent un maximum de cash flow avec des techniques à haut rendement type colocation, type courte durée ou voire moyenne durée. Et du coup, eh bien, on achète de l'immobilier. Sauf que le prix de l'immobilier, c'est envolé. Pour donner un exemple, dans ma ville, ça a pris à peu près 15-20% en l'espace d'un an, un an et demi. C'est juste incroyable. Euh, beaucoup moins de biens sur le marché. Très difficile, surtout pour ceux qui veulent se lancer avec un petit produit type studio, type T2. C'est très compliqué à trouver. Ou alors, ça a à des prix qui ne sont, euh, sont juste pas possibles, qui ne sont pas adaptés réellement au marché. Parce qu'on le sait, dans l'immobilier, on a des phases ascendantes, des phases descendantes. Et donc ça veut dire que si tu achètes à cet instant précis là, déjà tu vas pas générer un gros cash flow parce que tu as racheté trop cher. Et c'est surtout qu'en sortie, il y a un risque si tu veux que tu te retrouves peut-être dans la pente plutôt descendante. Et donc du coup tu limites tu revendrais à perte. Et ça, c'est juste pas possible. Tu vas me dire je vais attendre. Oui, mais combien de temps Donc si tu veux actuellement acheter de l'immobilier, ça reste possible, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des exceptions, des anomalies de marché, etc. Mais ça reste compliqué, c'est beaucoup plus difficile de trouver la bonne affaire. Parce qu'encore une fois, le prix de l'immobilier a explosé. Tout simplement parce que ce qui s'est passé avec le confinement, et cette de Covid, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de quitter leur lieu de résidence classique, donc plutôt les grandes métropoles, et se replient plutôt sur des petites, sur des villes plutôt de taille moyenne. Euh, ou alors proche euh, du littoral. Euh, bref, ils sont en train, notamment aussi je pense à la Bretagne, ils sont en train très clairement de, de faire la main prise sur, sur les biens. Et donc du coup, il y a beaucoup de, beaucoup de biens qui sont en train d'être achetés par notamment des personnes qui viennent de, de, de grandes métropoles, mais pas uniquement. On a aussi tout le report, c'est-à-dire que tous ceux, parce que tout a été gelé pendant à peu près, pas un an, mais à peu près quand même, euh, entre les différentes phases, etc. Euh, de confinement, et eh bien du coup, toutes ces personnes-là n'ont pas pu acheter et elles euh, avaient prévu d'acheter. Elles euh, avaient prévu, de faire des investissements locatifs et donc on se retrouve d'un seul coup avec une masse importante d'investisseurs IMO ou de primo-accédants qui, qui vont acheter. Et donc du coup beaucoup de biens sont bah forcément il y a plus de demandes que d'offres. sur la même histoire, hein, c'est le rapport offre-demande. Plus de demandes que d'offres et donc bien évidemment les prix commencent à augmenter. En plus de ça pour tous ceux qui veulent faire construire on le sait en ce moment on a une pénurie des matières premières et donc on se retrouve à avoir un prix donc à la construction qui commence à monter parce que les matières premières sont plus difficiles à les trouver. Donc du coup, il y a une forte tension sur l'investissement, l'achat de propriétés qu'on va très certainement rénover derrière. Donc du coup, on se retrouve avec plus de demandes que d'offres et c'est ce qui crée mécaniquement un prix d'achat beaucoup plus cher. Et donc du coup, forcément, les investisseurs se disent bah il n'y a plus trop de rentabilité ou alors je vais acheter pas au bon prix. Et bien du coup, c'est vrai que la sous-location est une bonne alternative. Parce que pour le coup, la sous-location, alors certes, on ne va pas se constituer un patrimoine, bien évidemment, mais la sous-location va nous permettre justement eh bien, de développer notre parc immobilier, d'aller chercher ce qu'on a besoin quand on est un investisseur immobilier et qu'on veut gagner de l'argent, c'est-à-dire de quoi Et eh bien, c'est du cash-flow. Et avec la sous-location, on va y arriver tout simplement parce qu'on va louer des appartements ou des propriétés qu'on va relouer derrière avec une technique d'exploitation différente. Et ce qu'on s'aperçoit aussi par rapport aux différentes courbes qui ont été publiées, par rapport aux différentes études qui ont été publiées, on voit bien que les prix de l'immobilier bah, grimpent grimpent, grimpent chaque année, puis alors là encore plus en ce moment. Mais les prix des loyers grimpent tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et donc, on a une décorrélation finalement entre le prix d'achat et le prix du loyer. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout proportionnel. Donc, si on suit ces courbes-là, bah, bien évidemment, un investisseur immobilier qui souhaite développer son parc immobilier pour vivre de l'immobilier, eh bien très clairement, il va plutôt aujourd'hui aller sur la sous-location. Et c'est pour ça qu'on en parle énormément. C'est pour ça que beaucoup de formateurs en immobilier, de youtubeurs qui sont normalement plus spécialisés dans tout ce qui est investissement locatif, vous parlent, te parlent de sous-location actuellement. Alors moi, sur ma chaîne, c'est pas nouveau puisque la sous-location, j'en fais depuis un paquet d'années. Non pas parce que j'avais ce problème d'achat trop cher, etc. C'était pas du tout ça mon problème. Mon problème, c'est qu'à une époque, je ne pouvais pas faire de crédit bancaire. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'aller sur la sous-location premièrement. Et deuxièmement, je voulais aller très vite. Je voulais très vite générer 2000 2005 3000 euros rapidement en l'espace d'une année. Et donc, je savais que la sous-location, en allant chercher 6, 7 appartements, j'allais pouvoir atteindre ces chiffres-là et je vais pouvoir me sortir un salaire. C'était ma priorité. Et c'est comme ça que j'ai pu eh bien tout simplement me relancer grâce à la sous-location. Alors après, dans le terme de l'immobilier, dans le terme de location de durée, tu as aussi toutes les stratégies liées autour de la, de la conciergerie. Hein. C'est-à-dire que tu peux très bien créer une conciergerie dans ta ville où effectivement tu vas accompagner des propriétaires à gérer les entrées, les sorties, le ménage, le linge, etc. etc. Et du coup, c'est ce qui va te permettre eh bien, là aussi d'aller chercher du cash flow et d'aller chercher eh bien, tout simplement des revenus hein, et pour bah, tout simplement vivre de l'immobilier. Hein, on a, a aujourd'hui des, des, des, des belles alternatives pour faire de l'immobilier sans prendre de risques et sans crédit bancaire. Et ça, c'est bien l'intérêt de faire de la sous-location. Et tu le sais, j'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, j'ai fait des webinaires. D'ailleurs, c'est des sujets qui t'intéressent. Tu verras dans la partie description, tu as des formations gratuites hein, pour comment créer un business autour de la conciergerie. Tu as des formations sur comment te lancer dans la sous-location avec vraiment euh, des, des, des, des, des choses très concrètes. Et puis en plus de ça, si tu veux aller plus loin, comme je te l'avais dit en introduction, tu as mon fameux webinaire gratuit où tu peux t'inscrire. Voilà, donc du coup, bah, moi, je voulais te faire cette vidéo pour te parler de tout ça. Et puis, pour faire un petit clin d'œil un petit peu à tous ces investisseurs immobiliers, youtubeurs qui n'ont jamais parlé de sous-location euh, de leur vie, en gros, ils n'en ont même jamais fait. Et puis là, d'un seul coup, euh, ils se revendiquent comme étant comme, comme, comme quoi c'est la, la solution ultime qu'il faut absolument euh, utiliser, alors qu'eux-mêmes ne le font même pas. Et même s'ils le font, je pense qu'ils l'ont peut-être fait une fois par hasard, tu vois. mais ils n'ont vraiment jamais fait de manière professionnelle comme moi je peux, je peux le faire et de manière assez euh, précise simplement et moi c'est vraiment mon cœur de métier c'est ma marque de fabrique c'est ce que je sais faire c'est pour ça que j'en parle très bien sur cette chaîne youtube et une manière très libre et j'ai plein de chiffres plein de comment dirais-je d'exemples de, précis euh, pour argumenter tout ce que je suis en train de te dire là contrairement à ces youtubeurs qui euh, malheureusement alors je suis pas là pour cracher de la, de la soupe mais bon à un moment donné euh, c'est un peu gonflant euh, chacun fait ce qu'il a à faire et à mon sens quand on parle de quelque chose sur youtube on en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que si on sait de quoi on parle, on en parle. Mais si on a entendu parler, qu'il y a ça, etc., on n'en parle pas tout simplement parce que c'est des coups à livrer des informations qui ne sont pas bonnes, erronées, autant dans ces cas-là qui fassent appel eh bien, à des interviews comme je peux faire parfois sur un domaine que je ne maîtrise pas, je fais faire venir des personnes que j'interview pour justement recueillir, eh bien, voilà, leurs sentiments, leur, leur fabrique, leur fin de manière de faire. Et comme ça, ça permet eh bien, de donner de la valeur. Hein. L'idée de, de, de YouTube et de cette chaîne YouTube, c'est vraiment transmettre un maximum de valeur. On va refermer cette petite parenthèse, on va arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à me dire ce que, ce que tu penses de tout ça. Et puis bien entendu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je te dis bonne journée à très bientôt. Ciao